De <rire> <cười> YO Le j'en <rire> sais rien. <rire> C'est quoi? Oh non Le phare de la roche. Aïe aïe. Ça c'est grave. Moi je le sais et tu ne le sais pas. <rire> J'ai plus. <fui. rire> tout simplement le phare. Je oui, croyais qu'il allait dire c'était tout simplement le tout phare pas de <rire> <rire> Regarde, <rire> hein. la roche. Regarde de, de lion <rire> Je me souviens plus du prénom mais, et du nom. Mais euh, euh, je il est Il y a pas très longtemps. Ouais. ouais. ouais. Tu vois bah, Je crois. Il courait, ouais, je crois. Ouais. Athlétisme. Mmh. Athlétisme. Et athlétisme. Athlétisme. Athlè... Athlè... Ah merde, attendez. Athlétisme. <rire> Mets-le en anglais. Mets-le en anglais. Athlétisme. Ça, ah, ça compte, ouais. hein. Je sais pas si c'est ça. <rire> ah, putain Ouais, mais... j'ai des entrées. En même temps, j'ai 45 ans. <rire> <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est ça C'est un jeu de cartes Jury, du riz, parce que j'aime le riz. des légumes, il y a des légumes. Ah, les légumes, ah, oui, ah, bien, bien sûr. sûr. <rire> là c'était 3-3 le lettres des yeux. Hein. Je suis obligé. Hein. Tous les autres sont trop faux. Personne ne va se mouiller. Si je me suis mouillé. Voilà. Oh, ouais, d'accord. Oh oui Mathieu, c'est bon <rire> ça. Bon Max, moi je sais que je ne gagnerai pas la vie. <rire> Il n'y en a qu'un qui vise pas le titre. <rire>